J'avais à peu près 30 ans, et, euh, et les parents ont eu la gentillesse de dire « on va tous partir en famille, découvrir le pays où on est né, Ils si on est en Tunisie ». Et donc on est parti en famille avec ma soeur, avec mon beau-frère, J'avais pas encore de nièce à l'époque. Et on a découvert ce pays, alors je, je rassure tout le monde, mes vacances se sont très bien passées. Euh, au milieu, je n'ai pas découvert que ma mère était mourante ou voulait quitter mon père. Mais je suis revenu avec plein de petites anecdotes, effectivement. À la descente de l'avion, mon père a essayé de me refiler de l'argent de poche en me disant au cas où. A priori, à 30 ans avec une carte bleue, on doit pouvoir se débrouiller. Et c'était pas tellement. Ça m'a surtout fait me dire, quel que soit l'âge qu'on a, a, on sera toujours des enfants pour nos parents. Mmh. Donc euh, toutes ces petites anecdotes très tendres, etc. Je suis rentré, je les ai, j'en ai parlé à un ami producteur, Anthony Lancré, qui a, euh, pour lequel c'est le premier film, et qui fait beaucoup de télévision, HPI ou Céquin, etc. L'un des trois producteurs, Anthony l'ancra avec Clément Miseré et Mathieu Varter de chez Radar. Et donc je raconte ça à Anthony. Au bout de cinq minutes, il me dit :« C'est quoi Arrête de me raconter tes vacances et écrit le film. Euh, » Et c'est parti comme ça. Alors après, évidemment, il a fallu densifier la dramaturgie, rajouter cette histoire de rupture, rajouter. Euh, je n'ai jamais euh, tenté de de faire l'amour avec un chien, euh, ce qui est aussi euh, ce, qui est amus... ce qui est faux, ce qui est faux. Mais euh... <rire> donc voilà. Mais oui, ça part. Ça part, c'est pas autobiographique, mais euh, le, le, le bouillon dans lequel euh, baigne euh, ce scénario, c'est euh, la tendresse que j'ai pour ma famille et euh, les très nombreuses vacances en famille. Oui. Et la nostalgie, oui, parce qu'on euh, me dit euh, « Ah oui, le personnage du père qui classe les photos, c'est votre père. Bah, » Malheureusement, ce n'est pas mon père, c'est moi aussi. Hein. Je suis extrêmement obsessionnel de photos. Je les classe. Il y a même un voyage, il y a une dizaine d'années que j'ai fait au Japon, où le matin, je prenais des photos et l'après-midi, je les classais. Donc, je rentrais à l'hôtel, j'ai classé mes photos et je me suis dit, ouais, là, c'est peut-être un peu, un peu dommage. Donc, il a fallu que j'arrête avec tout ça euh, et qu'il euh, y a un côté un peu, euh, vous savez, la, la, la, la, le mythe de Narcisse qui se regarde dans le lac pour se contempler et qui finit par tomber dedans. Bah, les photos, c'est un peu ça. À force de, de plonger dans les souvenirs, on peut se noyer. À force de se regarder sur les photos, on finit par se noyer en disant, « Oh, j'étais plus jeune, j'étais plus beau, j'avais plus de cheveux, tout oui. était bien, j'étais souriant. » Et on se dit, bah, en fait, si je regarde les albums photos, tout était mieux avant. Mais c'est des mensonges, toutes ces photos. On sourit pour la photo, mais il n'y a que pour la photo qu'on sourit. Et le reste du Ils temps, on n'était pas aussi joyeux. On s'engueulait avant, on s'engueulait après. Donc, c'est bien les albums photos, c'est bien les photos, mais il ne faut pas être esclave de... et il ne faut pas être dupe de ce mensonge-là. Euh, le meilleur moment, c'est le présent, c'est surtout le meilleur souvenir, ça doit rester le prochain. <rire> ah ben, ce qui fout les boules, c'est très simple, c'est que vous êtes le patron et vous êtes celui qui a le moins d'expérience. Euh, vous avez Pascal Arbiot, Jacques Gamblin, Pablo, Agnès, Ludovic, vous avez euh, Philippe Gilbert, votre chef-op, César Chabrol, euh, votre premier assistant, Jérémy Duchier qui a eu un Oscar pour la, pour la déco. Vous n'avez que des très grands pros, que des génies, et puis c'est vous le boss, et vous avez oh, fait petit. rien. Donc, euh, je dois avouer que les quatre heures qui ont précédé le premier action, je me suis réveillé assez tôt, ce jour-là, c'était le 13 juillet si je ne me trompe pas, j'avais très peur, vous savez pas ce qui va se passer avant, moi ma seule façon de faire c'est parce que j'ai un, un passé de bachoteur parce que j'étais ingénieur avant, j'ai bachoté pendant trois mois euh, j'ai révisé, j'ai préparé j'ai préparé au maximum tout en sachant que euh, déjà on pouvait pas tout prévoir et que de préparer et avoir un scénario solide c'est le meilleur moyen de faire un film de scénariste c'est à dire vous arrivez, vous filmez votre scénario, vous partez à la maison et puis vous avez fait un film qui est un peu nul et un peu plat, et c'est pas du cinéma donc je savais que j'étais prêt mais je savais qu'il y aurait de l'imprévu. Mais il faut oublier tout ça aux premières actions. Et, euh, et j'ai réussi un peu à l'oublier grâce à tous ces gens dont je vous ai parlé. Euh, pendant les premières semaines, mon seul talent, ça a été d'utiliser celui des autres. et euh, de, de, de, de, Il n'y avait qu'une chose. Je crois que les, les gens ont su, ont senti à quel point ce film était important pour moi. Ouais. Euh, j'ai mis 11 ans à le faire. Donc ça veut dire que le prochain sort en 2033, soyez prêts. <rire> euh, il n'y a, a pas de mystère. Cette histoire était importante, non pas encore une fois parce qu'elle est autobiographique, mais parce qu'elle parle de choses qui me sont très chères. Ce n'est pas un mystère non plus que de dire qu'il m'est arrivé une ou deux fois de pleurer au combo, parce que les émotions qui se dégageaient de ce que donnaient les comédiens étaient très, trop fortes pour moi. Donc euh, j'ai réussi à embarquer cette équipe-là. Euh, mais oui, on a peur. Mais, mais cette peur, elle, elle, elle disparaît jamais complètement mais elle est noyée dans tant de professionnalisme, de bienveillance et surtout tous les soirs vous regardez vos rushs et vous vous dites « j'ai l'impression que ça marche mmh. ». Ces scènes euh, étaient, ont longtemps été un rêve pour moi, et en une journée je les ai transformées en souvenirs, c'est ça le cinéma, hein. c'est transformer mmh. des rêves en souvenirs, et, euh, et c'est des bons souvenirs, et j'ai l'impression que je suis en train de faire à peu près le film que je voulais faire. Mmh. Jusqu'au dernier jour, il faut tenir. De faire du cinéma. Ouais, Le rire ça, ou, ou, ça. Ou, ou, ou, ou les larmes, c'est la même chose. C'est compliqué. Après, il y a une chose qui ne trompe pas dans la comédie, c'est que quand vous êtes au fond de la salle, en tant que réalisateur, et que vous regardez un drame, s'il n'y a pas un bruit, vous savez pas si les gens sont émus ou s'ils si oui. s'emmerdent. Par contre, pour une comédie, c'est implacable. Vous ouais. êtes au fond, vous attendez votre vanne, elle vient, personne se marre, là vous dites, elle est ratée. Là-dessus, il n'y a pas tellement de, de doutes. Il n'y en a pas un qui est plus dur que l'autre, mais il y en a un, quand vous vous êtes planté, alors vous en êtes sûr. Bien. Et alors quand la salle rigole, là, euh, bah vous êtes très, très heureux. C'est ah, la, oui. la projection de l'Alpe d'Huez. On pas était bien. avec Pascal. Pas que, parce qu'on est ah, à notre 13e ou 14e euh, avant-première. Mais c'est vrai qu'il y avait une magie à la projection de l'Alpe d'Huez. On génial. était comme ça. J'avais Agnès à gauche, oui. Pascal à droite. Malheureusement, Pablo était pas là, mais il, oui, était, avec euh, il était avec nous sur l'écran et, et Jacques et, et Ludo en fait, aussi et puis on fait stade. mais euh, première fois qu'on voyait le film en public. Donc là vous savez pas, l'Alpe d'Huez, c'est vrai que c'est stressant parce qu'il y a à la fois des professionnels et puis, euh, et puis euh, des, des isérois, un public très averti, euh, parce que c'est des gens qui, voient, qui, voient, qui ont vu dix comédies dans la semaine qui vient de s'écouler, ils en ont vu des très bonnes, ils ont vu le film de, de Jérôme Commandeur, avec Pascal aussi, donc c'est un très bon film. Donc, ils savent ce qu'ils regardent, vous vous asseyez, la lumière s'éteint, en plus moi cinq ans avant j'étais à l'Alpe d'Huez avec mon court-métrage, comme un petit schtroumpf avec mon producteur Anthony en disant un jour on reviendra avec le long, donc la lumière s'éteint et vous dites bon allez, allez. c'est maintenant et il y a tout à coup, on sait, on se regarde beaucoup avec Agnès et Pascal pendant un projet, jour, on oui, sent qu'il se passe un truc. Mais dès le début, hein, pas... les 5 premières minutes, c'est minute incroyable. Ça rit et puis le plus beau moment, effectivement ça rit, puis un moment un peu d'émotion forte que je ne vais pas dévoiler mais dans les 20 dernières minutes et j'ai entendu la salle faire… Oh Ouais. Et alors, ça En fait, c'est fou parce que là-bas, on a compris que le film, euh, il, il parle à toutes les générations, que tu sois parent ou enfant, que tu es échoué dans ton couple ou pas, que tu es refait ta vie ou pas. Il y a un truc où il nous laissait pas sortir de la salle. Il nous disait vraiment bah, Je suis avec mon mari depuis 34 ans, c'est exactement mon histoire avec mes enfants, ou c'était mon histoire avec mes parents. Enfin, en fait, ce qui est beau dans. Je trouve, et c'est pour ça que c'est pas juste une comédie, ou c'est qu'il y a un truc. Euh, comme les films quand on était petit, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui parle à tout le monde et où tu, tu nages dans plein plein d'émotions à travers le film. Ça peut être un film qu'on revoit régulièrement. Long. Oui, ça peut être un film qu'on revoit régulièrement. Ouais. C'est je, re... enfin, je veux revoir un film je veux mmh. le revoir. Mmh. Et quand on est dedans, en plus, on n'a pas tellement envie, c'est bon. Mmh. Ben là, j'ai l'impression que ça va me faire du bien. J'aime le ouais. montrer à mon fils à mes parents. Mmh. Voilà, mmh. Ça peut venir une petite Madeleine. Ouais. On est les moins chers. <rire> ça n'a pas été un pas choix. <rire> <rire> J'avais envie de leur donner leur chance à tous. Euh, non, non, non. La famille, euh, elle s'est construite autour de ce couple. Il y a eu Jacques et il y a eu Pascal. Et c'est vrai qu'ils ont des dynamiques, y compris des dynamiques de jeu très différentes. Et c'est ça qui me plaisait. C'est ça qui me plaisait parce qu'il y a beaucoup de retournements. C'est un peu les montagnes russes, ce film et il y a un moment où c'est le mari qui prend le lead, et puis il y a un autre moment où c'est la femme, la situation se retourne, la, la femme prend le lead, et ça m'intéressait parce qu'il y avait vraiment deux dynamiques, et quasiment deux techniques de jeu qui étaient très différentes, et pourtant, à l'écran, ça fonctionne, et on croit à ce coup. Après, une fois qu'on a des parents, on se dit, bah, il faut trouver des enfants qui leur ressemblent. Et ça, je m'en foutais, mais alors, complètement, je me suis dit, je veux juste trouver les meilleurs comédiens possibles, et ceux qui vont le mieux incarner ces personnages, c'est-à-dire euh, Antoine, le fils, un peu Bonsoir. chien fou, mais extrêmement attendrissant. Il y a ce côté-là, euh, extrêmement touchant. Et puis, euh, et puis pareil, la, la fille, un peu comme ça, euh, raide, mais qui va complètement se libérer, parce que les deux, finalement, pendant ce voyage en Grèce, ils vont faire leur crise d'adolescence. Euh, et puis, il y a eu Pablo et Agnès. Et puis, une fois qu'on a une famille, il bah, faut trouver celui qui n'en est pas. Et celui qui n'en est pas, euh, l'outsider, euh, le, le mouton noir, euh, c'est Ludovic. Alors on me dit souvent, qu'est-ce qui vous a pris de prendre un youtubeur Pour moi, Ludovic, ce n'est pas du tout un youtubeur, c'est un comédien, c'est un très grand comédien. Et il arrive sur un rôle qui n'est pas évident, qui est le rôle du beau-frère, du beauf littéralement, du soyons honnêtes, du casse-bonbon, de l'intrus, euh, à créer une partition extrêmement touchante. Et surtout, ce qui me plaît, c'est que c'est celui qui n'est pas dans la famille qui, va la, qui a la clé pour que la famille se réconcilie. Donc une fois que j'avais ces cinq-là, je les aurais emmenés au bout du monde. On est allé jusqu'en Grèce, mais on ne sait pas où tout où ça nous emmènera pour la suite. j'en recevais pas énormément non plus, je démarrais et je, ce que je lisais, bah c'est vrai, euh, c'était quand t'es une fille de bon, à peu près 30 ans en France, les comédies, c'est quand même pas génial les personnages et les trajectoires de personnages euh, féminins. Et donc en fait là, j'étais quand même dingue en fait. Je l'ai lu d'une traite, c'était pendant le premier confinement et j'ai appelé mon agent, j'ai dit je ne peux pas passer à côté de ce truc, c'est pas possible. Mais même au-delà juste du personnage de, de Karine, euh, on a appelé Karim pendant trois mois, il euh, y a vraiment un... Enfin, en fait, quand les situations elles sont aussi bien écrites et quand tu sais que c'est hyper rythmé et que ça raconte quelque chose derrière, il y a un discours sur ce que c'est que euh, bah, le couple, l'amour, euh, la famille. Et qu'en plus c'est drôle, euh, tu peux pas passer à côté. Et donc en plus, quand t'es une fille et que souvent ce que tu lis, euh, bah, soit t'es nymphomane, soit t'es avocate nymphomane. Euh, là j'étais avocate là, pas rigide, c'était pas bien <rire> Non c'est super, pour moi mon personnage il a un truc, il y avait tellement de trucs à jouer différents, parce qu'elle part d'un endroit très strict tiré et elle va vers un endroit plus. elle a grandi quoi, elle s'est confrontée à son père, ses schémas, elle, sa rigidité, sa tendresse pour son frère, et donc moi j'adore ça. Euh, ben C'était après le confinement, tout ça, ouais. donc j'ai quand même très envie de, de jouer. J'ai refusé beaucoup de comédies, on m'envoyait beaucoup de comédies, que je. Moi je, je, je mettais ça un petit peu dans, dans des cases de comédies à sketch, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Et euh, j'ai besoin juste que le personnage me parle, que le réel m'excite euh, artistiquement. Merci. Et que le casting aussi m'attire. Me, me, donc, donc là, il y avait un petit peu de tout qui était réuni. Il fallait que je rencontre François, on s'est vu, et ça s'est fait extrêmement rapidement d'ailleurs je crois. C'était aux Estiages costumes chance. un peu avant, au, Quelle au, au chance bureau tu as un peu pour... Ouais, mais bon, après, on n'a <rire> pas, on, on a pas <rire> les mêmes années, tu vois, de, de, de, de boulot. Mais euh, euh, bah, Je fonctionne vachement à l'instinct. Il faut, faut pas que ça prenne trop longtemps. Si je me pose trop de questions. Je pense qu'au final je vais dire non, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, et là il n'y avait pas grand doute. Donc je cherchais plus des choses négatives à l'issue du scénario, de, de ma lecture, que de m'auto-confirmer qu'il faut aller faire ça parce qu'il y a peut-être ci, il y a peut-être ça. Qu'est-ce qu qui peut me faire chier là-dedans Pas grand-chose. Ok, je vous rencontre, et puis il y a quand même des acteurs que moi j'admire beaucoup. Mmh. Vas-y, j'y vais, et on va essayer. Et j'ai un bon pif, parce que le film est vachement bien, donc... donc mmh. euh, mais je ne me pose pas tant de questions que ça. La Grèce, par contre, pour vous contrer, pas du tout. Moi ça un enfer pour moi la Grèce, il fait chaud, euh, il y a trop de soleil, ça un enfer, que ce soit Roubaix ou la Grèce. Et on, les scènes de on, plage, il on... fallait mettre une couverture de survie entre les prises. Non mais c'est vrai, c'est très vrai. Et puis on fait un film, quoi, on a vous, un film à faire, et tout ce qui compte, tout, tout ce qui prime, c'est le film. Et si le film peut être beau, bah nous on est, on est, on est, on est au service du film, et il faut qu'on essaye des choses. Et, et on y va, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, si, si ça te parle, c'est des... un truc en toi qui te dit, ouais vas-y, moi j'y vais. Déjà quand tu quand es ému au scénar, quand tu, à la lecture, c'est rare c'est très bon signe d'être ému quand tu lis un texte.